Bonjour à tous, c'est Tipsyron, j'espère que vous avez la pêche comme d'habitude. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire le secret de Fabrique d'Airent Toten, qui est une des premières maps à peu près propres qui est sortie sur le, le Zombie Mode Tool. Alors le secret est pas très dur, la première étape c'est de trouver 6 bananes sur la map et de tirer dessus. La première est dans le bâtiment à côté du spawn. Vous aurez ensuite une deuxième banane vers le milieu de la map au bord d'une fenêtre. Prenez ensuite le téléporteur, vous allez arriver à Origins, vous avez ici une banane. Au bout d'un certain temps, vous allez être téléporté à nouveau, vous arriverez dans la salle de projection avec le Packet Punch, vous avez une autre banane. Ensuite vous avez une banane dans les égouts derrière la grille. Et pour obtenir la dernière banane, vous devez reprendre le téléporteur, vous arriverez à Alcatraz et aller dans un des éviers. Une fois que vous avez toutes les bananes, vous aurez le droit à une petite musique. Un jingle de folie. La prochaine étape, c'est d'aller récupérer le ray gun qui a pop au niveau du téléporteur. Oh non, attendez que la musique par contre puis d'aller tirer sur la boîte devant le tank avec. A partir de là, vous devez absorber des âmes de zombies en les tuant autour du tank, jusqu'à ce que celui-ci explose, ça veut dire que vous avez réussi. Ensuite, vous allez aller à l'étage du bâtiment, prendre la bouteille de mastodonte, aller la donner aux zombies contre le mur au niveau du téléporteur, en haut de l'escalier. A partir de là c'est pareil, vous devez tuer des zombies autour, je vous conseille de le faire dehors contre le mur, ça marche très bien, ça peut passer à travers le mur. Une fois que c'est terminé, rendez-vous en bas dans les égouts dans cette salle et récupérez la clé au niveau du conducteur de transit. Vous pouvez ensuite ouvrir la salle à côté de Mastodonte, vous avez terminé le secret et vous pouvez acheter le... Super atout à 10 000 qui va vous donner tous les atouts de la map. Voilà, c'est un petit secret sympa sur une petite map sympa. Les prochains tutos secrets seront beaucoup plus conséquents. On a aussi un top 10 des meilleures maps custom du moment euh, qui va arriver dans pas longtemps. En attendant, je vous dis à la prochaine. C'était Iron, gardez la pêche. Allez, ciao tout le monde